Chers amis jurassiens, bonjour. Au seuil de cette nouvelle année charnière pour la France, je souhaite que les projets de toutes nos collectivités voient le jour. Je vous présente mes plus sincères voeux de bonheur, de joie en famille et de santé. Je vous rappelle que l'AMJ est et sera toujours présente à vos côtés pour 2022.